C'est quoi la question qu'il faut poser. Pourquoi les gilets jaunes On n'est pas des inconnus, on est reconnus Pourquoi les gilets jaunes Parce qu'il y a assez de richesses pour tous, mais pas assez de ressources naturelles pour continuer à abreuver le du argent d'achats inutiles qui deviennent des montagnes de déchets. Alors là, c'est le marché de la, poésie, de, la, de la poésie. Mais la question, elle est là. Pourquoi marché, poésie, c'est totalement antinomique Le marché ne peut pas être la poésie, la poésie ne peut pas le marché. Alors là, il faut être clair je suis gilet jaune. Je suis gilet jaune. Voilà, gilet jaune. Donc la question est simple maintenant on ne vend plus, tout est en libre participation. Voilà, on ne vend plus, on donne. Ou alors, c'est pas clair, c'est pas vraiment vendu. Là, il pleut, c'est hyper chiant. Bon, la machine s'est arrêtée. Là, ah, il faut faire repartir la machine. Je ne sais pas pourquoi la machine s'arrête. C'est tout un bordel. Bon, la machine, elle ne marche plus. Il faut rester calme. Oui. Donc, la machine est repartie, c'est un miracle. Voilà. Donc, ça s'appelle, chronique palestinienne. Je suis juif, donc je suis arabe. Le sémaphore éclaire la voie ferrée. Il est assis sur le mur de béton, séparant les deux voies de la nationale. Il prend la parole. L'abbé Pierre n'est pas un homme respectable. L'abbé Pierre a voulu agir par efficacité. L'abbé Pierre a exigé le logement, les vacances, le travail. En ce sens, l'abbé Pierre rejoint le mensonge des militants qui avancent masqués, avec d'idées non traîner le peuple opprimé dans un monde radieux en s'appuyant sur la notion de territoire amoureux et politique. Il continue. Curiel, lui aussi, a avancé masqué. Curiel a milité pour la création d'un parti communiste judéo palestinien Le parti communiste français l'a marginalisé et Curiel a été assassiné par sa maîtresse et non par le groupe honneur de la police assassinat que les militants ne voudront jamais admettre. Il préfère avancer masqué. Il continue à prendre la parole. Il n'a jamais utilisé les femmes pour écrire ses scénarios. Il n'avance pas masqué. Il n'est pas un homme respectable comme l'avait Il a je le fait de pas à l'appel mes Acte 23, j'ai des jaunes. Pourquoi je suis j'ai des jaunes